Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui on va parler de l'euro, cette jolie petite pièce qui brille. Alors je vois souvent beaucoup de confusion dans la construction, personne n'a compris comment est construit vraiment cet euro, cette monnaie dite unique mais qui ne l'est pas. Alors et aujourd'hui je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Donc il se trouve que l'euro ce n'est pas un seul et unique euro mais c'est 19 euros différents. Voilà, ça, c'est l'essentiel du message. Oui, oui, c'est 19 euros différents. Bah déjà, là, là, on voit que c'est des billets de 10, et déjà, ils sont différents. Bon, bah, c'est juste parce que c'est la, la date. Mais ensuite, ils sont aussi différents, si on regarde les pièces. Ici, j'ai le roi d'Espagne derrière. Ici, c'est l'aigle allemand. Ici, c'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Et ici, c'est une mise à poil qui se cache les seins. Ça doit être la France, ça. Et voilà. Alors, en général, sur les pièces de monnaie, comment ça fonctionne historiquement une pièce C'est que c'est toujours l'unité de compte qui est indiquée. Et derrière, c'est l'effigie de la personne qui paye en dernier recours. Donc, un roi. Parce qu'une pièce de monnaie, il y a plusieurs théories qui sont derrière. Il y a la pièce de monnaie qui est métallique, sa valeur. C'est la valeur du métal. Mais ça, ça fonctionne en général que quand on sort de la zone dans laquelle cette pièce est communément acceptée. On sort du royaume du souverain et les gens ben, échangent la valeur de l'or et de l'argent. Mais quand c'est à l'intérieur de la zone, en général, c'est une reconnaissance de dette. C'est la titrisation d'une dette d'un roi. Et ce roi, c'est celui qui garantit la valeur. Donc ici, c'est le roi d'Espagne. Alors il y a des pays ben, qui ne sont plus du tout des monarchies, du coup on a mis autre chose derrière. Ben, là on a l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, c'est un peu un symbole. Mais ce qui est plus clair c'est qu'il y a aussi l'aigle allemand. En Suisse, c'est pas la zone euro. Hein. En Suisse c'est Dame Helvetia derrière les pièces de 1 franc suisse. Dame Helvetia... C'est une espèce d'allégorie qui représente l'État suisse. Donc c'est l'État suisse qui paye en dernier recours. C'est le roi d'Espagne qui paye en dernier recours. C'est la femme au sein nu. Bon, voilà, hein. des fois les euros et les trucs, on hein. ne pensez pas trop ce qu'il y a dessus, Ils sont tous différents. Donc voilà, ça c'est une manière de comprendre que déjà tous ces euros sont tous différents. C'est parce qu'ils sont tous émis différemment. Ça, il faut bien le comprendre. Quand on a changé le système pour passer à l'euro, en fait, les 19 banques centrales des 19 pays qui ont adopté l'euro n'ont juste fait que de changer le nom et changer l'unité. Donc, ils créent toujours de la même manière, via leur banque centrale, des euros. Donc il y a toujours 19 banques centrales dans l'Union Européenne, dans la zone euro, qui émettent toujours la même monnaie. Donc on est à peu près toujours comme il y a 20 ans. avec Lire avec des pesetas espagnoles, avec des deutschmarks, avec des francs belges, des francs français. Mais à un moment donné, ben on a dit du jour au lendemain, on s'est dit, ah ben si on avait la même pièce de bonnet, plutôt que d'avoir 1000 pesetas qui est égal à je sais plus combien ça faisait, hein, ça faisait à peu près un franc suisse, ce qui faisait à peu près 100 francs français. Alors euh, ça avait des décalages comme ça. Donc à un moment donné, on s'est dit, euh, bah, du jour au lendemain, on a les pièces qui deviennent équivalentes, mais la pièce, ça ne suffit pas. C'est comment elle est créée, et surtout comment sont créées les reconnaissances de dette, qui symbolisent ces trucs-là. Et là, on voit que dans chaque pays, chaque banque centrale est évaluée différemment, la dette, qui euh, là derrière, n'est pas la même. Donc faire un système dans lequel la pièce a une valeur faciale, semblable et équivalente partout mais dans laquelle la dette qui est derrière n'est pas semblable et équivalente mais évaluée différemment ça fait un système totalement déséquilibré et ça pour moi c'est le principal problème de la zone euro donc on le voit très bien si on va regarder les soldes du système target 2 target 2 c'est un système interbancaire donc une banque c'est les banques commerciales qui créent la majorité de la monnaie 1 hein faut déjà aussi se rendre compte donc déjà les euros émis par les banques centrales ça concerne surtout les pièces et les billets et après tout ce qui est autour en monnaie scripturale c'est des sommes colossales mais c'est de la monnaie qui n'est accessible que aux banques pour le système interbancaire ensuite la monnaie la monnaie qu'on a accès nous en tant qu'individu c'est surtout la monnaie scripturale des banques donc déjà là aussi on va nous dire je te fais un crédit de 1000 euros mais les 1000 euros derrière, euh, ils sont couverts par une dette. Et cette dette, c'est moi qui vais la rembourser à la banque. Et du coup, la banque va me créditer ces 1000 euros. On aura 1000 euros en circulation de plus. Donc c'est juste une unité de compte. C'est l'unité dans laquelle est libellée cette dette. J'aurais pu la libeller en dollars, j'aurais pu la libérer en francs-suisses. Ça n'aurait pas été très différent. Mais à un moment donné, on la libelle en euros. Donc, ça crée, d'une certaine manière, des euros. En fait, ça crée une reconnaissance de dette en euros. Mais moi, ou d'autres individus, ou d'autres entreprises, en fait, on n'a pas évalué non plus de la même manière. Donc, à chaque fois, on a cette unité de compte qui est dite équivalente, mais derrière, en fait, on ne fait qu'échanger de reconnaissance de dette, et on a tous peur, les uns des autres, de ne pas être solvables, de avoir des reconnaissances de dette différentes. Donc là, ça aussi, c'est un niveau qui crée des choses qui ne sont pas équivalentes. Donc le système interbancaire sert aux banques commerciales qui elles-mêmes ne se font pas confiance dans leur propre monnaie. Donc une monnaie société générale, un euro société générale ou un euro BNP ou un euro Crédit mutuel ne va pas du tout être la même reconnaissance de dette. C'est chaque fois une reconnaissance de dette d'une institution, d'une organisation différente. Et du coup... Elles sont évaluées grâce à cet euro, on va les considérer comme égales, mais derrière ce n'est pas pareil. Donc les banques, elles, elles se font pas confiance. Donc elles passent par le système de niveau au-dessus, qui est le système des banques centrales, et elles, elles ont toutes un compte à la banque centrale, elles s'échangent entre elles avec une monnaie qu'elles ne peuvent pas créer elles-mêmes, donc seule la banque centrale va créer. Elles ont des réserves obligatoires savoir que dans l'Union Européenne, c'est en moyenne 1% des crédits qui sont émis, qui doivent être, que la banque doit mettre sur son compte à la Banque Centrale. Donc c'est le système de réserve fractionnaire. En Suisse, c'est 2%. Donc ça veut dire que chaque franc suisse y a, qui est posé à la Banque Centrale, il y en a 40 que la banque euh, commerciale a créé et qu'elle peut maîtriser. Donc il euh, y a un facteur 40, comme ça, c'est le pouvoir de création d'une banque. Et puis ensuite, dans les pays anglo-saxons, alors c'est encore très différent, c'est 0% dans pas mal d'endroits. Angleterre, Australie, les anglo-saxons sont assez forts, comme ça, ils peuvent créer de la monnaie sans avoir ce lien avec la réserve de la banque centrale, hormis le taux d'intérêt pour se refinancer s'ils ont besoin. Et finalement, tout ça, ça nous amène à avoir un système dans lequel les banques ne sont pas à confiance, elles échangent sur le système interbancaire Target 2, et ce système interbancaire, on permet de voir les flux d'entre les différents pays. Le graphe est vraiment très intéressant, parce que sur les pays, on voit que l'Allemagne n'arrête pas de grimper, grimper, grimper, grimper. Tout le monde a confiance en Allemagne. Et la Grèce n'arrête pas de descendre, descendre. Mais pire, l'Italie et l'Espagne sont encore en dessous. Et là, on a un grand différentiel qui se creuse, l'écart, toujours plus. Alors, il y a des tentatives de le faire converger, mais ça redépasse. Et chaque fois, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, on voit qu'il y a une telle divergence qu'en fait, les gens n'ont plus du tout des intérêts communs dans la même zone économique. Et ça, ça pose un grave problème. Donc, on voit ces capitaux qui partent. Euh, C'était l'exemple typique de la crise grecque. Donc, tout d'un coup, on a dévalué la dette grecque. Donc, si on dévalue la dette grecque, qu'on dit qu'elle ne vaut plus rien. Ça veut dire que les euros grecs ne valent plus rien. Mais comme la pièce, elle vaut quelque chose, et qu'elle vaut la même chose que l'euro allemand, il ben y a plein de gens qui se sont dit, « Eh merde, alors si j'ai mis mon fric dans une banque en Grèce, si elle fait faillite, ça vaudra plus rien. Donc je vais transférer mes euros grecs, reconnaissance de dette, de la Grèce, dans une banque allemande. » Donc là, la banque allemande, tout le monde a la confiance et ça va pouvoir être sauvegardé. Et c'est à ce moment-là qu'on crée en fait des flux monétaires qui se baladent comme ça et qui vont toujours du sud au nord. C'est un peu comme ça au niveau mondial. C'est toujours les pays du sud qui, qui ont une fuite des capitaux vers les pays du nord. Et les pays du nord sont prédateurs avec des dettes. Et donc les Allemands, ils commencent à flipper. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est quand même euh, trois risettes... Euh, ce dernier, ce dernier siècle, hein, ils ont eu les, les crises avec l'inflation, de l'hyperinflation, plusieurs fois. Donc il y a une mémoire collective où il faut avoir peut-être très strict très l'orthodoxie. Et du coup c'est pour ça que c'est eux qui ont influencé beaucoup la construction de l'euro, et normalement à la base ça s'appelait l'écu, mais ecu, c'est la vache en allemand, ils n'ont pas trop voulu que ça s'appelle la vache, donc ils ont déjà changé le nom, ils ont appelé ça l'euro, et avec l'euro, ben, on a construit la banque centrale européenne sur le principe de l'indépendance totale d'une banque centrale, euh, qui est le principe allemand, surtout. Alors qu'en France, on avait plutôt une tendance à faire une banque centrale qui finance l'État sans dette, comme ça a été le cas jusque dans les années 70. Et puis ensuite, eh ben voilà, eh ben maintenant, c'est le marché qui décide. Et donc on voit tous ces flux qui partent des pays du sud pour aller au pays du nord, donc des flux de tous les gens qui ont peur en Allemagne, des peurs en, en Grèce, en Italie ou en Espagne, et qui envoient tout ça dans les banques en Allemagne. Donc cette histoire-là fait que les Allemands ils ont super peur, donc ils demandent des garanties. Alors, il y a plein de deals grecs qui ont servi de garantie à la dette de la Grèce. Tout ça parce que l'euro est construit de façon bizarre où ces pièces qui sont équivalentes ne sont pas couvertes par des dettes équivalentes. Donc ça paraît assez hallucinant. Et on peut même voir que le problème concerne aussi la Suisse parce qu'à un moment donné, la Banque nationale suisse a décidé de faire une politique monétaire dans laquelle on va adosser, on va accrocher le cours du franc suisse au cours de l'euro pour des questions d'exportation. De, parce que sinon l'exportation des produits suisses à l'étranger devient plus chère et du coup l'économie suisse ne va pas bien parce qu'elle elle est principalement exportatrice. Donc à ce moment-là, on s'accroche comme ça. Donc si l'euro est en train de couler, le franc suisse est en train de couler à la même vitesse. Donc un différentiel, on ne voit pas. Mais euh, on a le même problème, c'est qu'il y avait toujours plus de capitaux des pays du Sud qui viennent en Suisse. Parce que le fait de l'avoir accroché, le franc suisse, malgré un petit différentiel, devient une forme d'euro. Et là, ben la Banque centrale suisse, la BNS, a dû créer à peu près 100 milliards de francs suisses par année, alors qu'elle en créait 10 fois moins 10 ans avant, pour pouvoir absorber tout ça et euh, faire la couverture que les banques doivent avoir, les banques commerciales. Donc quand quelqu'un déplace son argent dans une banque en Suisse, la banque suisse doit avoir cette couverture à la banque centrale, donc la banque centrale, ben, elle doit créer plus de monnaie pour que la banque puisse l'acheter, puisse l'avoir. Et là, ce serait intéressant de vraiment comprendre de nouveau comment est-ce qu'une banque centrale crée de la monnaie, parce que ça, c'est souvent un truc qui est pas très bien compris. Donc l'idée de la banque centrale, on peut le résumer dans le fait que elle rend liquide un titre. Donc là, j'ai de l'eau derrière. Donc, ce n'est pas tout à fait le même liquide, mais la liquidité, c'est avoir quelque chose d'utilisable tout de suite. Donc, c'est utiliser une monnaie. C'est souvent ça. Un moyen de paiement direct. Alors qu'un titre, c'est quelque chose euh, qui peut être immobilisé. C'est souvent de l'immobilier, justement. Si j'ai une fortune avec ma maison, ça ne veut pas dire que je peux le vendre ma maison tout de suite comme ça, et puis que ce n'est pas un moyen de paiement que je vais être disponible. Donc, il y a plein de titres comme ça qui sont figés et la banque centrale va transformer ces titres, donc des valeurs, en liquide, en quelque chose qu'on utilise tout de suite. Alors, j'aime bien utiliser les bâtons de comptage pour expliquer tout ça. Ça, c'est un bâton de comptage que je me suis fabriqué pendant les vacances de Noël. C'est un, un moyen de comptabilité qui, été, euh, qui est toujours dans le code civil napoléonien, donc le code civil français, jusqu'en 2016, il a été comme moyen de paiement officiel. C'est fou, hein Puis tout le monde l'a oublié. On l'oublie parce qu'on le brûle quand la dette qui est enregistrée là-dessus est remboursée. Donc, c'est un même bout de bois de noisetier qu'on sépare en deux à la hache. Et puis, euh, par exemple, euh, j'ai fait toute une vidéo là-dessus pour expliquer tout ça, mais là, je leur explique en, en, en deux mots. Donc, le bâton de comptage, par exemple, pour payer du pain à la taille, on crée un compte, comme ça. On indique la marque de famille de la personne de la famille qui a un compte donc j'ai un mon compte à la boulangerie et quand je viens à la boulangerie je prends mon échantillon et il y a la souche qui reste à la boulangerie et on remet ensemble les deux et puis ensuite je débite mon compte débiter, couper du bois, débiter un compte et on fait une marque selon un code particulier donc ici j'ai trois marques donc ça pourrait peut-être dire trois kilos de pain. À un moment donné, euh, ici on a créé un contrat c'est deux parties qui se sont mis d'accord qui ont fait un enregistrement aucune des deux ne peut tricher parce que chacun a sa partie donc ça c'est la manière dont on peut faire un contrat et on peut faire un contrat qui enregistre une dette donc là ben, j'ai une dette envers le boulanger de 3 que je vais rembourser, payer avec un moyen de paiement sur lequel on sera mis d'accord à un moment donné ça peut être des fraises que je cultive aussi ou ce genre de choses mais pour une banque centrale la banque d'Angleterre, par exemple, elle a toujours les bâtons de comptage du crédit que les. C'était un, un prêt à l'époque que les, des marchands, une quarantaine de marchands, sont mis ensemble pour prêter de l'argent au roi d'Angleterre pour qu'il puisse faire la guerre à la France. Et ce roi d'Angleterre, du coup, a laissé la banque centrale d'Angleterre se créer et avec, au fil du temps, un monopole sur la titrisation de cette dette et en, sous forme de billets de banque. Donc à un moment donné, ce truc-là, l'échantillon, c'est la personne qui doit rembourser. La souche, c'est celle, celle qui a un peu de la valeur, parce qu'on tient le couteau par le manche. C'est celle à qui il doit recevoir. Et au lieu de faire des dettes qui sont bilatérales, entre individus, on n'en fait plus qu'une. Entre le roi, qui a sa marque de famille, donc si je retrouve là le, le roi d'Espagne, ici, ça, c'est tout à fait l'équivalent d'une reconnaissance de dette. Sauf qu'on n'a plus ces deux parties, parce qu'on en a enlevé une, on l'a cachée. L'échantillon, là, hop, on l'enlève. On garde que la souche. Et puis cette souche, il y a la marque de celui qui doit rembourser, qu'on cherche toujours, c'est celui qui a l'échantillon. Mais là, on sait qui c'est, c'est le roi, et tout le monde le connaît. Donc le roi, c'est celui qui paye en dernier recours la dette qui est symbolisée par ça. On peut aller lui demander de rembourser cette dette. Et on a fait la même chose avec les billets. Ici, on a la signature de Jean-Claude Juncker. Il me semble que c'était de lui. Ou Jean... Non, Trichet. C'était peut-être Trichet à l'époque. On ne reconnaît rien. Et ici, on a un euro, 10 euros un peu plus récent, avec la signature, l'autographe de Mario Draghi. Qui est toujours la marque de famille de la personne qui paye en dernier recours. Donc si vous croisez Mario, allez lui dire hop, j'aimerais mes 10 euros. C'est plus marqué sur ces billets-là que on... c'est un titre au porteur, mais si on voit en Inde, c'est toujours marqué. Donc ici, on a mon bâton de comptage, donc c'est cette dette, on a ces deux parties, mais il n'y en a qu'une qui circule. Donc celle-là, on l'échange. Et en anglais, comme on dit, échange de souche, ça se dit stock, euh, stock exchange. Stock exchange, c'est la bourse. Et voilà que... On a oublié cette partie, et du coup la banque centrale crée à elle-même des reconnaissances de dette, de façon infinie, beaucoup, en grande quantité. Donc Mario, là, il en a créé vraiment beaucoup, il a mis son nom partout, partout, partout. Il a mis sa marque partout, mais en fait, euh, je ne suis pas sûr qu'il va rembourser. À un moment donné, ben on n'échange plus que ça, en croyant que c'est ça qui a de la valeur. Donc quand vous échangez une pièce de 1 euro, c'est un peu comme quand on échange la souche d'un bâton de comptage. Ce truc-là, il se balade. Mais on a oublié que la contrepartie derrière, elle existe quand même, quelque part. Même si on la cache. Et ça, on l'évalue de manière différente. Parce qu'on a un peu peur de ce truc-là. On se dit, celui-là, il ne va peut-être pas rembourser celui-là. Alors quand on a un système européen, avec une monnaie unique, mais qu'en fait, derrière, on a 19 sources d'échantillons différents, avec 19 marques de famille différentes, mais il y a les familles dans lesquelles on a un peu moins confiance. Apparemment, les familles des pays du Sud, on n'a pas trop confiance. L'Italie, pas trop confiance. La Grèce, pas trop confiance. L'Espagne, pas trop confiance. Mais euh, l'Allemagne, pas de souci. Les Pays-Bas, ça va. Donc voilà. Alors ça, c'est une euh, manière de comprendre que c'est un grand différentiel. Et, et comment on fait pour pouvoir résoudre ça Alors j'ai retrouvé un, un petit bouquin dans lequel euh, qui a été écrit à la fin des années 90. L'euro n'était pas encore sorti. Euh, et on spéculait un peu sur ce que ça allait devenir, il y a dans ce petit livre euh, l'avis de Milton Friedman, qui était un économiste très connu, très libéral, et qui lui disait que cette monnaie unique n'allait pas du tout marcher, qu'elle avait un grave problème structurel. Et bien que souvent je ne sois pas tout à fait d'accord avec Milton Friedman, là je trouve qu'il a raison. En fait on a un marché, une zone économique très très différente et qu'avec ça, euh, ça ne peut pas fonctionner, parce qu'à un moment donné, euh, toutes ces dettes qui sont différentes, elles créent justement, comme on voit sur les soldes Target 2, des écarts, mais on n'a aucun mécanisme pour réduire les écarts. Alors, c'est un problème. Il y a des pays dans lesquels ça marche très bien, qui sont des formes de fédération. Aux états unis ben, on a plein d'états différents, et ils ont une monnaie unique, le dollar pour tous ces états, et pour le monde entier. Du coup, c'est un avantage aussi pour eux de pouvoir vivre sur le dos des autres pays dans le monde, parce que tout le monde veut des dollars, donc ils n'auront pas ce problème. Donc ça, c'est un peu un cas particulier. Mais en Allemagne, avec le Deutsche Mark, on avait déjà une fédération avec euh, toutes ces parties du pays qui sont mises ensemble, hein. le Bas-de-Württemberg, la Bavière, et toutes ces, ces zones, comme ça, c'est des États quand même qui sont bien séparés. Mais à un moment donné, eh ben, ils ont une certaine homogénéité. Ils parlent la même langue, ils ont la circulation des personnes dans cet état et ça permet de rétablir certains flux. Alors que quand on a des pays européens, ils sont très différents, avec des langues différentes, avec des systèmes économiques très différents. Et il y a quand même eu, à un moment donné, une forme d'idées d'uniformisation avec des critères particuliers pour pouvoir accéder à la zone euro alors maintenant on voit que les gens freinent et on a atteint les critères mais on veut surtout pas y aller la république tchèque préfère surtout pas y aller là dedans les anglais avaient réussi le droit de ne pas y aller toujours et du coup ils se sont même sortis de l'union européenne et puis avec ce système là en fait comment il faudrait faire pour rétablir on voit souvent qu'il y a des impôts fédéraux aux états unis il y a aussi des impôts fédéraux en fait qui permettent de redistribuer de la monnaie un peu partout aussi dans les zones économiquement plus faibles. Et puis euh, en Suisse, ben, c'est aussi euh, 26 cantons qui, à un moment donné, euh, ont créé euh, une monnaie unique en 1848, le franc suisse. Et cette monnaie, il euh, y a des impôts fédéraux qui ont été créés aussi pour pouvoir rétablir. Et même maintenant, il y a une péréquation financière entre les différents cantons pour rétablir les flux financiers, faire un budget... Euh, qui sur une partie du budget est commun, même si en Suisse on a les budgets cantonaux, on a les budgets communaux, il y a tous ces étages différents, mais au niveau de cette monnaie, on a un mécanisme de stabilisation. Parce qu'on ne peut pas faire que ça fasse que diverger. Et puis, euh, politiquement, c'est aussi un grave problème, parce que, par exemple, on a des intérêts qui sont tout à fait différents. Euh, les Allemands, ils ont une industrie un peu plus du, on va dire, du luxe. Enfin, ils créent des, des grosses bagnoles. Quand on a des BMW, euh, ben, ils vendent ça pas tout à fait aux mêmes gens que les Twingo, en France, qui sont vendus. Même si ce marché des voitures est international, on voit quand même des différences. Il y a des économies qui sont très différentes. On a beaucoup plus des fruits et légumes qui viennent d'Espagne ou d'Italie. Donc ça, c'est des choses où on ne peut pas faire beaucoup de marge. Euh, L'Espagne et l'Italie vivent de ça. Et on voit aussi euh, bah, que les machines-outils allemandes bah, elles ont plutôt des grosses marges. Donc euh, le système économique est différent. En Roumanie, euh, c'est encore un système très très agraire. On est vraiment dans un autre monde et une échelle, euh, si on regarde les, les, les salaires de base, mais on a un facteur énorme. C'est pour ça que ça ne peut pas vraiment fonctionner et que les différentes politiques ont des intérêts différents. Donc quand on a des monnaies qui sont séparées, grâce à la dévaluation d'une forme de monnaie, on peut rétablir un certain équilibre comme ça. Ça, je prends toujours l'exemple de mai 68. Ça a été une période où euh, il y avait une grève générale. Hein. En plus des événements des étudiants qui lancent des pavés, c'était surtout une grève générale. Et puis des ouvriers qui demandaient à être augmentés. Alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement français Les ouvriers ont été augmentés, le SMIC a été monté, et il y a eu une forme d'augmentation de 10% de tous les salaires. La grève, débarrassée, c'était encore le général de Gaulle, là, juste à la fin. Et à la fin, pouf, voilà, ils en sont réussi à sortir de cette crise. Puis à un moment donné, euh, l'été suivant, le gouvernement a changé entre deux, et il y a eu une dévaluation qui a été faite du franc français de 10%. Donc du coup, les gens ont reçu 10% d'augmentation et la monnaie a perdu 10%. Du coup, statu quo. On reste comme ça, mais on a permis de résoudre cette crise avec cette histoire de grève générale. Donc les travailleurs sont un petit peu fait avoir dans l'histoire. Il y a eu une histoire un peu louche. Alors ça demanderait à être vraiment vérifié parce que c'est un petit peu tendu quand même. On ne connaît pas tout à fait les effets, mais d'une certaine manière quand même, ça a été fait et ça a permis bah, de justement s'adapter quand il y a des crises, de pouvoir euh, réajuster. Et là, on pouvait le faire à une époque. Maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'on ne choisit plus le taux de change, parce que tous les choses sont flottants selon l'offre et la demande. Et puis parce qu'en Europe, bah, c'est la zone euro. Et dans la zone euro, tout le monde veut un taux différent. Il y a des pays du sud qui aimeraient baisser les taux pour pouvoir attirer des capitaux puis les pays du nord qui veulent surtout pas, puis qui préféreraient monter les taux pour avoir une certaine orthodoxie, la rigueur donc il euh, y a des intérêts qui sont totalement contradictoires et là on peut plus rien faire quoi, ça bloque tout donc finalement euh, la zone euro il bah, y a deux choix soit on arrête tout puis on revient à des monnaies nationales ce qui est hyper facile à faire vu que les banques centrales existent toujours puis que, de toute façon c'est les banques commerciales qui émettent la majorité de la monnaie ou alors, il faudrait finir, donc créer un budget européen, créer une péréquation entre les pays, créer une forme peut-être d'impôt européen qui redistribue, mais ça, ça existe déjà en fait, parce que les pays ont des différentes contributions et les, les flux monétaires reviennent. Mais apparemment, ça ne suffit pas parce que les montants sont dérisoires par rapport à ce que ça pourrait permettre de rééquilibrer. Donc voilà, ça c'est toutes des choses qui sont un peu compliquées, et à mon avis, cet euro, bah, soit il n'est pas fini, ou il faudrait une vraie banque centrale unique, et pas 19 banques centrales, ou soit eh, bah, il faut abandonner cette idée. Donc voilà, j'espère que tu as un petit peu mieux compris. Alors, bonne journée, garde l'esprit ouvert, à bientôt